Septième euh, personne toxique, ce sont euh, les détracteurs. Septième profil de personnes toxiques, ce sont les détracteurs. Les détracteurs, euh, je dirais que... Euh, alors, ça, ça fait penser notamment à, à Harry Potter, tu sais, euh, le roman de J.K. Rowling qui parlait des détracteurs, c'est froid, c'est les créatures comme ça, perverses, qui aspirent l'âme des gens. et les laissent simplement comme une coquille humaine vide. Et c'est très froid, tu sais. Je fais bien le détracteur, je trouve... Pourtant, j'en suis pas. Je peux vous le dire. Donc, les détracteurs, c'est c'est un ben, petit, ça fait penser justement à Harry Potter. C'est ces gens qui qui vous vident comme ça en général. Euh, c'est c'est c'est une pièce. Tout devient noir. C'est glacial. Et puis ils vous enlèvent vos souvenirs. Ils vous enlèvent votre envie de réussir. Euh, et, et je peux vous dire que finalement. Les détracteurs d'Harry Potter ne sont pas très loin des détracteurs euh, toxiques dans notre vie tous les jours. C'est le genre de personne qui rentre dans une pièce et qui va aspirer instantanément la vie. Un détracteur, ça rentre dans une pièce et ça... Et ça aspire la vie. Terminé. C'est simple, tu as un détracteur qui, qui rentre dans une pièce... Et sans parler, instantanément l'ambiance chute. Les gens s'arrêtent de rire. Vous en connaissez des gens comme ça C'est sûr, vous l'avez déjà vécu. La personne, elle passe dans la pièce. Elle n'a pas dit un seul mot, mais l'énergie chute. Bon, alors la bienvenue dans le monde. Les détracteurs, ils imposent en général, par leur attitude, leur comportement et évidemment, leur parole, leur mode de communication, ils... Ils imposent dans une pièce dans laquelle ils rentrent la négativité eux aussi à leur tour. Et surtout le pessimisme. Le détracteur, il est pessimiste. C'est insupportable. Et, en veux et vous n'en voulez, voulez pas dans votre entourage de détracteurs. D'accord Vous laissez tomber. Donc là encore, faites en sorte de ne pas avoir de détracteurs dans votre en environnement parce que ce sont des gens qui ont tellement de pensées négatives et, euh, et pessimistes qu'elles peuvent déclencher chez vous une dépression. Absolument, plus rien n'est possible avec un détracteur. Et puis surtout, tout ce que vous faites est mal.